Hello everybody! J'espère que vous allez bien! Bienvenue sur la chaîne de. sur la chaîne de Chainbox, bien évidemment. La mienne. Ne euh, le dites pas, elle passe, il est, est pas là, okay. Si Je suis là, je sais pas comment faire. Je, je vais remonter, je vais faire un petit <rire> ascenseur, je voulais faire, hey, il me s'est foiré! Alors, on va ouvrir le pouvoir des éléments. qu'est-ce qu'il y a de beau bon dans ces boosters? Euh, ah ben là, c'est le display, clairement, qui va refaire un peu la méta. On a. Light, Sprite, euh, du coup, qui est pas très la emplique. boisson, pas la boisson, non, du coup, voilà, c'est le, euh, le nouveau display Meta qui est en train de ravager euh, et je pense qu'on va beaucoup en voir euh, au championnat d'Europe. Il y a tout le monde hein, qui en voilà, parle, tout et... le monde prie pour qu'il y ait la balle Oui, ouais, trop je drôle. pense, mais du coup, en fait, tous les niveaux 2, euh, bah, ça se joue dedans en fait, que ce soit Melfi, que ce soit Grenouille, ou que ce soit les Evil Twin d'ailleurs, aussi, on voit beaucoup mélanger avec ça. Et il y a aussi une nouvelle, il euh, y a la Secret ExoSor qui s'appelle Martha. Alors, la je veux bien, par contre, ouais. on très bien avec le Melfi qui m'intéresse, le reste en fait, euh... Gang Melfi, on est là, <rire> on est là, j'espère que tu vas avoir un peu de chance, bon après la magie est quand c'est super important, oui, la ma oui. magie. Bon, après, on va voir, mais des fois, c'est pas grave, tu galères à les avoir. Hein. Jamais. Voilà, que ont on acheter sur. Ah, mais c'est un stand plus tu comme du... tout, tout, tout, tout, tout. Euh, euh, Ils ont été achetés sur chainbox.fr, le site de référence pour les boosters, <rire> display, euh, box et tout ce que vous désirez en produits bio, que ce soit pour beaucoup, trop trop de de jeux, ouais, beaucoup trop de choses. Beaucoup Allez de voir chose. le lien dans la description, le lien s'affiche en bas. On est en mode télé on est en mode. Incroyable! Magnifique! Une Magnifique, j'aurais pas fait mieux. J'aurais pas fait mieux. Du coup, on se les ouvre ou pas? C'est parti. Let's go! Eh ben, let's go. Chacha, tu l'as invité, tu commences. Eh ben, merci beaucoup. C'est parti. Moi, ouais, je vais ouvrir debout. Ouvre, <rire> comme tu peux. Allez, c'est parti. C'est quoi, je vais ouvrir debout, c'est simple. Ouais, c'est ouais, tout simple. Alors, déjà, je vais pousser ce gros tas. Allez, let's go, c'est parti. Bon, Brouillage. C'est <rire> pas gentil. <rire> Sorry. Brouillage bon, Attends, chiffré. remonte un tout petit peu tes mains. On enfin, est là Ouais, voilà, va Ah, c'est bon. Merli, Sprite des Pixies. Oui Un petit <rire> il, il est voilà. magnifique. Franchement, c'est trop trop beau. Un et, euh, et en fait, l'effet est plutôt pété, si votre adversaire invoque normalement spécialement un ou plusieurs monstres, sauf Damage Dev, euh, ou si un monstre de l'adversaire cible cette carte avec une attaque, vous pouvez renvoyer cette carte à la main, puis vous pouvez invoquer deux monstres Melfi de noms différents. Bah ça c'est cool, ça se deux quoi. Voilà, et euh, depuis, du, depuis le deck en plus, donc c'est rigolo. Okay, c'est bon. plutôt sympa. Alors du coup, t'as une ultra, on va pas se mytho, c'est cool. C'est laquelle ça Alors c'est... Euh, euh... Ouais, c'est euh, colline florissante, c'est un... un... Ah, c'est les monstres-fées, de, des féeriques, là, des Ouais, exactement, okay. et ça se joue ça peut se jouer avec les bêtes, il me semble. Alors question, elles fait... sont toutes ultra ou pas Non, pas okay. toutes. Ok, bah, alors faudrait que j'arrive à la choper aussi d'abord parce qu'il m'intéressait pas mal aussi. Ouais, genre. et euh, ça se joue avec les monstres-terres, donc euh, ça peut peut-être combiner avec Melfi, j'avais vu des petites dingueries. Donc du coup, on a chevalé du stade, la plus lointaine profonde limite, un moquet moquet. Joueur gadget qui est très moche et du coup on a une petite ultra, c'est très bien. Alors il y a une, une ultra ou une super ou la secret quoi. Ouais c'est ça, ouais, ouais. Bon. c'est ça, hop, bah, alors, ça c'est plutôt cool. Une ultra, on va essayer de choper maintenant la super, moi j'ai ai entre les, les boosters. Ma foi. Alors, c'est quoi celle-là euh, Marqué Dogmatica euh, fondamentale. Déchirlement de la de... de... <rire> Non à la ça, Pareil mais ça tu dis comment ça, Vénus. Ouais Vénusilf. Vénusilf. Vénusilf. Changement de saison, C'est pour un météorologique oh, euh, Non, non, c'est ce dé... justement ce. C'est le nouvel archétype. D'accord. Que t'aimes bien. Encore, Encore un Wally. Wally. Melfi. Ça Wally. Trois fois. Oh punk. Du punk. Ouais. Et c'est une super. C'est une super art. Donc j'ai cool. ouais, le terrain ouais, punk. Ok. voilà va la mettre oh. là. Ouais. Euh, un nouveau cheval cool. du stand. T'as dit stat et morphronique. Du connecteur des ténèbres. Et une autre. Oh, il y a des ouais, nouvelles attractions! Ouais, a, ok, ça c'est cool, Attends, on va faire comme les, les ouais, youtubeurs ouais. pros, on va les mettre. Euh, on va faire le takaka Et le ta, et, et le ta, le ta, le ta qui brille. Voilà, le ta qui brille. C'est parti! Allez, you continue! Allez, let's go, c'est parti! Ok, j'ai su... Suis... <rire> ça, fait... c'est de <rire> Je... Je... Je me suis fait chier dessus, c'est bon pour tout le monde Ouais Oh, pini. Alors lui, il est trop mignon. Ah ouais, il est trop mignon. Tu peux invoquer spécialement cette cartes depuis la main, puis immédiatement, première zone, c'était fait invoquer par synchronisation un monstre synchrone utilisant uniquement cette carte que vous contrôlez et des monstres Melfi dans ta main. Tu fais une synchro de la main. Ça, c'est cool. C'est pour ça que... Mais la synchro melphi aussi, hein. Oui, oui, bah, elle est en commune, donc bon, ça, ça devrait est le -être. faire. Ah ouais, les communes, vas-y Envoyez <rire> ah, pas mais je suis dans la victoire fortnite Ouais musique. ouais ouais <rire> incroyable Bah voilà la plus mignonne des magies Celle que je voulais Est-ce ouais. est qu'elle peut se jouer en x3 d'après toi Moi j'la euh, au moins x3 oui Ah oui complètement c'est super fort c'est trop bon, trop bah, fort. on va un choc 3. Écoute déjà euh, on après en chope une déjà, déjà Du caca, et du caca. Voilà. <rire> Les gens ils cherchent Tu <rire> s'en foutent totalement. On a eu du nouveau truc là qui est sorti même pas, hein, non, pas, pas encore. Non pas encore non pas encore. Pas encore pas encore. Elles sont toutes en ultra super ou en non Non il y a aussi. Non il y a du commune. On a eu une commune au début mais après il y a des super. Euh... Des ultra bien évidemment. Et la cigarette qui va y Ça c'est nouveau aussi ça. Ouais c'est pas mal. En fait, c'est des waifus c'est très joli. Vente terreur vorace. Tiermentation. Dimension. Vague 1. Ça, c'est du support pour héros. Okay, élémentaire. Pareil. Complètement balèque. Alors, je sais que ça va mettre colère certains, mais moi, je ne suis pas fan de héros. Et après. Oh, il est simple. Elle est jolie, celle-là. Ouais, elle est forte. Chaîne Gauthier. Et ça, Chaîne Gauthier, c'est euh, exclu, euh, exclu euh, TCG. Il me semble t Bon, alors, heureusement qu'on est parti. Scam, une... je suis, mais comme un. <rire> comme un porc. Il fait très chaud. On est dans le sud, il fait très chaud. J'ai refait une blague, mais je l'ai fait en début de vidéo. Je... <rire> J'ai yes. synchro, j'ai fait ça, c'est cool. Voilà, synchro, elle est là. Petite synchro, magnifique. Ça, c'est cool. C'est la montation. regarde, sprite, sprite rouge, voilà. Fracas de sprite. Et. Alors ah, petite quoi, super rare, alors c'est compte des créatures de l'Empereur Donc pas ça c'est qui... pour le compte aussi euh, euh, pas Alors tout. pas du tout, c'est une carte vraiment euh, random Ok donc c'est un mode, <rire> c'est nul, allez tu peux la mettre voilà. là Voilà, euh, elle sert à rien, bon pff, si ça peut être rigolo mais voilà, elle sert pas à grand chose bah, Oh il y a ou, du rica, c'est ouais, nouvelle, y a, rica. C est c est nouvelle cool. rica, donc euh, ça c'est cool On m'a dit qu'elle était vraiment pas mal et qu'elle faisait... Je te euh, la mets de côté même. ou pas ou tu trieras après Moi oh, je t'en fais pas C'est bon, parfait On a juste des brillantes histoires de flex Let's go pour l'instant, on part une ultra Ça pue la merde On a quand même... Je crois que le 13ème booster que vous voyez là, il peut <rire> est peut-être retrouvé. C'est pas possible. Hop. Alors. Euh, création. Oh, il y a du jet de glace aussi. Ok, ouais. du jet de glace. Euh, tirementation. Ouais. <rire> ai beaucoup de tirementation. Sur fusion ouais. héros, pareil, pour Neos. Fusion de. Oh Desséminé Donc, pareil, c'est la super pour héros, ça, non Un cool. chevalier gemme. Chevalier j'aime, Oui, ça revient en force. On remerciera Master Duel. Bah, tant mieux. Ouais. Chaîne ouais. Gauthier, bon, après, voilà. Oh, du sushi. Ok, ouais, bah, c'est bien oh, Ah j'en ai fait un pour le fun, c'est oui. rigolo à jouer. Oui, Honnêtement c'est du X6, X6, X6 qui, tape. qui va très vite. C'est du, du X6 qui tape. Après bon, je trouve que c'est un peu la roue libre. Ouais. C'est un peu le deck roue libre. Vivement le deck McDo. On a hâte. Le deck burger. Rigolo, après après crie, il y a un, un, un, un, un deck cuisine <rire> que j'attends avec impatience. Oh C'est quoi Joli. Ouais c'est une secrète, ça c'est cool. Divin Carné Ouais et elle vaut une trentaine d'euros mon pote Donc non, ça, ça c'est cool C'est super beau Alors c'est Kurikara Divin Carné Elle se joue dans quoi Alors c'est une elfe déjà donc ça c'est plutôt cool Et je te lis l'effet Alors invocable, euh, uniquement invocable spécialement depuis votre main En sacrifiant tous les monstres face recto sur le terrain Qui ont activé leur effet ce tour dans la zone monstre de votre adversaire Gagne 1500 d'attaques pour chaque monstre sacrifié pour invoquer spécialement cette carte depuis votre end phase. Vous pouvez cibler un monstre dans le cimetière de votre adversaire et tu invoques spécialement sur le terrain. C'est rigolo. C'est rigolo. Et du coup, va... elle va être rangée immédiatement dans le petit classeur qu'on a vu dans les chaînes box. Oh, voilà, effectivement. Tu vois, voilà, chainbox.fr et le site de. Attends, tu galères. Attends, je te. <rire> on sait jamais. Allez hop. On est en mode ouverture à l'arrache. Hein, oh, voilà, euh, bien, je donc... te mettrai une slip quand même, bichette. Mais on bon, mettrai... voilà. Oh, D'accord. <rire> Lui, il s'en fout, il s'en balèque, coup, Mais donc, ouais, c'est plutôt, plutôt cool, une secrète, euh, nickel. Et si là, je sens la star, Non, non ça, serait, ça serait vraiment bien. Mais c'est une très bonne, très bonne carte, moi aussi, je l'ai eue dans mon ouverture, ça fait, ça fait plutôt plaisir. Elle valait euh, une vingtaine d'euros. Euh, bon dû ça, augmenté. pour une vingtaine Ah, euh, elle a dû augmenté. Du Dogma, du Sprite, ça y est, du rouge. Euh, marqué, on l'a chiffré. La fermentation, la petite super, elle est jolie, franchement ouais, les fermentations sont jolies. Jolie. Encore du rica, terreur de surracine, moqué moqué et du caca. Une <rire> synchro que personne ne jouera Carrément, là, clairement, ah, clairement ouais. personne. Allez, c'est parti, on se moque, on se moque. Mais... Après, Minocero, s'est revenu alors que c'était une synchro caca. Je sais plus pour quel deck, mais on oui. a oh, du sprite encore, de la carotte. De la... Oui, je comprends pas. Ok c'est rouge, rouge, Je comprends pas le, le truc. <rire> ouais exactement. Alors là, il y a une super, c'est Eka pote des Flammes. Voilà. le pote des. Ah, ouais, alors, mais là, ils sont cherchés, on ouais, a les, les potes. Ah, hein. pote des Flammes, ouais. Ouais, ouais, ouais. J'ai ouais, ouais. Bah, rien de, après Et de un... fou. rien de fou du champ. Je pense qu'on va peut-être voir le 13ème. Hein. Le oh, 13 qu a quand même eu la secrète. Hein. a quand même eu la secrète, hein. T'as un peu pioché au hasard dans le disque. Mais est-ce qu'on euh... ne pas à la 13ème euh... vu qu'on a la secrète euh... C'est-à-dire que la luck est déjà tombée, donc. Fermentation, jet de glace, dogma. Et attention Oh! oh Sprite du bleu! 90 euros! Là, tu peux aller me chercher une sleeve, <rire> s'il te plaît, euh, Chacha! Let's go! Allez, c'est parti là! C'est mieux que la, la style, Non! Ah non, bah c'est 90 euros! Mais c'est celle qui est le plus recherchée oh pour. Oui. Euh. Là, j'en mets en vente, ouais, dans deux minutes elle part quoi! Oh oui, c'est ça, exactement! Et Let's ben voilà! Go On va peut-être recommander une display sur chez pour le <rire> faire! voilà! <rire> bah écoutez, euh, voilà, ça fait plaisir! Ça fait plaisir, je la mets euh, sous double sleeve. Est-ce qu'elle va voilà. rentrer après là-dedans hein. Ouais. Ah, c'est vrai qu'on avait. Non, avait oh, une... j'avais un truc qui traînait. Ah, c'est ce que j'avais acheté à un mec, putain, je, je savais plus où je les avais mis. Mais oui, il y a un Régulus et tout ça qui traînait. Mais maintenant. oui, mais t'as un Régulus, mais tu chattes trop, toi, en fait. C'est abusé. C'est vrai que, que, que t'as vu je un rigulus Les copines. À l'aide. <rire> N'écoutez pas la fin de vidéo. C'est pas trop loin. Ah, bah écoutez, euh, ça va avec double sleeve. <rire> Attends, on enlève la double sleeve alors. Allez hop, c'est parti. Bah, juste fait... une là-dedans. Incroyable. Est ben voilà, le display de la, de la grosse chatte, voilà. Tu vas voir, tiens. Ce display que j'ai failli ouvrir. Oui. <rire> C'est incroyable. C'est qui qui moi qui viens de vous Ils C'est toi Les autres cartes, on les a déjà foutues dans le tas de poubelles, oui. <rire> oui. Tu, tu veux qu'on ta mette Non, vas-y, vas-y. Vas Allez, vas c'est bon, c'est parti. Et la secrète quand même, non J'ai eu la première secret ouais. Et toi, t'as eu la, la plus chère. 90 ah, balles. C'est parti. C'est pas normal qu'il y ait deux secrets, Si, c'est normal. Ouais, t'as deux secrets là, il n'y a plus de secrets là. Oh bah ok, j'en ai ouvert deux. On a dragon aux grandes défenses. Voilà, c'est un dragon... Ben, ouais, bah c'est cool. Un dragon. Voilà, on a un petit dragon, on a Wally, ouais, un bateau sushi et deux trucs moches. On va passer mytho. Donc là, du coup, là, t'as niqué tout le ratio. Euh, t'as deux secrets. Donc là, t'as si une stéréotype. Si a un 3ème. Mais euh, là, tu peux avoir euh, encore. Il euh, bah, y a trois ultras dispo, du coup. Venteur Vra, sursaut du sprite. Sur Freddy. Oh non. Ça, c'est cool. cool. Oh, oh est elle est jolie. True, me, me. Bah, ça, c'est dans le compte de fées, par exemple. Ouais, ouais, ouais, ouais, de ouais Trop mignon. J'ai pas eu beaucoup de compte de fées, je suis un peu triste. Vernus. De toute ah, façon, je pourrais s'acheter avec. <rire> tu la pourras. Secrète. Ah, tu pourras. Ok, oui. bon. Il y a beaucoup de caca, moi ce que je te propose c'est que tu m'ouvres ce 13ème booster Allez on va voir si il y a qui tombe Char, char, cha, Dans les commentaires avec Sharon en force Ah s'il vous plaît, Sharon en force, s'il vous plaît ça me donnera de la force Non, non, non plus, allez c'est parti Oh, ah tu vois, on a bien fait de l'ouvrir On a bien fait de l'ouvrir, ok, ok, ok Oh, oh c'est joli ça, très joli! Eh, c'est trop beau, Pink, en vrai. Je ah, sont joli, mais après le deck ne m'intéresse pas, mais je sens joli. C'est très joli, Eh bien écoutez, une petite punk à la collecte. Bah c'est pas dégueu heureusement que... Et on a voilà. ouvert pour Pini Bah oui, Pour Pini. <rire> voilà le petit euh, le petit rescapé. Bah, voilà. bon, on va faire le, le revoir hors -cam parce que je vous jure que là on est mort. C'est le bordel, <rire> je suis en voilà, bon. c'est le bordel, juste un petit On a eu cap. quelques petites... bah quand même pas mal de super sympas, mais moi il n'y en a qu'une seule qui m'intéresse. C'est celle-ci, celle coucou Yami Red, parce que je sais qu'il a peur de cette carte. Elle est incroyable. Elle <rire> trop drôle. Elle est incroyable. Donc voilà. voilà. Et surtout, montre-la, le eu sprite bleu. Le sprite bleu, ainsi que... Tout. Encore avant. <rire> Putain. Quand... Flex, là. Comment t'as arrangé ça Et celle-ci... Du coup, également, du coup, euh, display fort rentable. Carrément. Fort rentable, monsieur. Franchement, je vais, je vais euh, très, très très En fait, non, j'ai bien fait de pas acheter display, du coup. Ouais. Mais du coup, elle était plus que rentable. Super. On espère que ça vous a plu. Bah ouais, bah Au ouais. plaisir. On vous dit à bientôt. Et euh, n'oubliez pas le pouce bleu, vous abonner. Tout ce dit, vous connaissez la chanson. Bisous à tous. Ciao, ciao.